Bonjour, je vais vous présenter euh, journal un journal d'un chien de campagne de Olivier K. Alors, Olivier K, c'est le fils de Ludu hein, qui est euh, décédé, qui était une autrice de littérature jeunesse euh, très reconnue dans le métier. Et Olivier K, il écrit depuis, euh, je dirais, une vingtaine d'années. Il a été l'auteur de romans adultes, de scénarios de bande dessinée et il écrit beaucoup euh, pour les adolescents et les jeunes, hein, et les jeunes lecteurs. Alors, journal d'un chien de campagne, un petit clin d'œil euh, à un titre de Bernanos, journal d'un curé de campagne, voilà. J'ai adoré ce livre et du coup, euh, je tenais vraiment à vous le présenter. Je vais tout d'abord vous lire un extrait et vous comprendrez euh, de qui il s'agit. J'ai entendu un bruit, quelqu'un s'est levé. C'est qui, hein C'est qui Douce, petite, peut-être je, ou grogne. J'espère que c'est douce, elle nous câline, elle, le matin. Ou alors petite, parfois elle me brosse le poil dès le réveil en chantant. Je, lui, est énervé quand il se lève. Il ne fait même pas attention à moi. Quand elle grogne, même pas la peine d'y penser. Si c'est lui, je me plante sous le canapé. Je bondis hors de mon panier, je m'étire jusqu'à en avoir des frissons sur le sommet du crâne. Ça y est, je suis complètement réveillée. Les marches craquent, je tends l'oreille. Petite, c'est elle, c'est petite. J'ai reconnu son pas, je me presse contre la porte et je sautille sur place pour qu'elle aille plus vite. Elle arrive. J'ai envie d'aboyer, mais je me retiens. Ça me fait des choses dans le ventre, des petites contractions. La porte s'ouvre. Je me tords dans tous les sens parce que je suis content, je suis trop content et j'ai envie de faire pipi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie Gus, calme-toi Je tournicote autour de ses mollets. Petite sans le sommeil. Une odeur d'œufs, un peu, et aussi de sucre. Petite me gratte la tête. Ce que c'est bon, j'en tremble de partout. Mais oui, t'es beau, mon chien, t'es beau elle avance jusqu'à la porte, celle qui mène dehors. Je cours entre ses jambes, je vais sortir, je vais sortir. Petite ouvre la porte, ventre à terre, je fonce, je m'éjecte. La fraîcheur me saisit. « Ouah, ouah Mais Guste, et toi ?» Je cours, l'herbe est mouillée, ça me donne encore plus envie de faire pipi. Il faut que je trouve un endroit, le bon endroit. Je traverse ce jardin, je vais jusqu'au fond, côté forêt, là où ça sent bon le champignon et le crottin de cheval. Le matin, les odeurs sont neuves, elles dansent au ras du sol. Je fourre ma truffe dans l'herbe, je respire fort pour en avoir plein la tête. Par là, je vais faire pipi par là, sur le tas de feuilles mortes. Et puis non, là, c'est mieux. De ce côté, vers le buisson, les senteurs sont plus lourdes. En fait, non, plutôt là, contre la souche, celle qui sent la mousse. J'hésite, je ne sais pas vraiment quel est le meilleur endroit. Des fois, je ne me pose pas de questions, mais ce matin, c'est comme ça, j'ai la tête qui tourne. Il est important de choisir le bon endroit. Une bonne pisse au bon endroit, c'est un bon démarrage pour la journée. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'est Gus, le chien, qui nous parle et c'est l'histoire de Gus qui nous est racontée. Tout du moins, une partie de son histoire. Donc, il nous présente les membres des humains de sa famille. Il y a Jeu, le père, qui l'a surnommé Jeu parce qu'en fait, c'est Jeu qui lui lance des bâtons à rapporter, à rapporter à Gus. Il y a Douce, la mère. Alors elle, elle est très douce comme son... Nom l'indique, elle le caresse beaucoup, elle lui dit des mots gentils, euh, elle est vraiment très très gentille, douce. Il y a Petite, c'est la fille, elle lui fait des gros câlins, et puis il y a Grogne le fils, alors là, Gus n'aime pas du tout Grogne, mais Grogne n'aime pas du tout Gus. Donc là, il y a une grosse agitation dans la famille, Gus se demande ce qui se passe, il voit des allées venues... Euh, Douce qui s'énerve, des bagages qui commencent à s'entasser dans l'entrée, et il comprend qu'il y a un départ dans l'air. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il ne fait pas partie du départ. En fait, la famille des humains part en vacances pour 15 jours, et Gus ne fait pas partie du voyage, et il va rester à la maison avec Gron. Gron, donc, c'est le fils que Gus craint beaucoup. Et c'est là que les ennuis vont commencer pour Gus. Alors moi j'ai adoré ce livre, vraiment, je l'ai lu deux fois, j'ai eu autant de plaisir à lire la deuxième que la, pre que la première fois. C'est un livre qui se passe à hauteur de chien. On, on devient chien en fait, on le suit dans ses errances, dans ses joies, dans ses peines, dans toutes les catastrophes qui vont lui arriver. J'ai trouvé ça très attachant. C'est un livre qui parle d'un chien donc, mais pas de façon classique. Là, on devient le chien. Et ça, vraiment, je trouve ça euh, très original et, et ça m'a rendu le roman très très attachant. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et j'espère que, que journal d'un chien de campagne gagnera euh, le prochain prix de la vache qui